de fortune, j'ai mené des enfants Qui dévorent la lune et qui boivent le vent Dans mon navire en plastique, rempli de migrants Des familles en panique, j'en ai sauvé 800 J'ai sa fin dans ma Méditerranée Le radeau ce matin est être trop chargé Je vacille Dans mon radeau de la honte Je fais voguer des âmes J'aurais dû ce matin Ne pas tant accepter Mais les yeux des gamins Étaient trop chargés Je vacille Je le crains, je le sais. Tiendra l'heure du naufrage et le bal des noyés. Un jour sans lendemain, ma dernière traversée, c'est que le destin aura désigné. Je vacille. Je vacille Je vacille Je vacille Je vacille Je vacille Je vacille.